Savez-vous qu'en moyenne, nous passons 24 ans de notre vie sur un matelas L'investissement mérite donc de s'adresser à un spécialiste pour faire le bon choix. Le bon matelas est d'abord celui qui vous plaît et sur lequel vous vous sentez bien. Votre goût pour un accueil plus ou moins moelleux et un soutien plus ou moins ferme. Il convient cependant de tenir compte de quelques éléments qui vous sont propres, corpulence, Taille, position habituelle de sommeil, sensibilité au niveau du dos, plutôt chaud ou plutôt froid pendant la nuit, et de la personne qui partage vos nuits. Il n'y a aucune hésitation à avoir. Il faut essayer plusieurs modèles afin de trouver celui qui vous convient. Et surtout, être accompagné par un spécialiste pour ne pas se tromper. Il vous donnera de nombreux conseils, et en particulier en fonction de votre position de sommeil. Par exemple, si vous dormez plutôt sur le dos, sur le ventre ou sur le côté. Il vous alertera aussi sur les idées reçues. Un matelas trop ferme peut avoir des conséquences aussi néfastes qu'un matelas trop mou. Bref, n'oubliez pas, un spécialiste est essentiel pour vous aider. Pour plus de conseils, rendez-vous en magasin.